Yo Salut tout le monde Est-ce que vous avez une magnifique vue sur mon triple menton qui est exceptionnel bon, Aujourd'hui, je vous fais un petit air-vlog. J'ai eu l'idée parce que j'ai vu les vidéos à Steph et puis j'avais envie de vous filmer mes progrès. Aujourd'hui, je vais pas faire de tricks en particulier, je vais juste voler, essayer d'aller beaucoup plus loin parce que je me suis beaucoup entraîné au proxy, à la proximité, vraiment voler en proximité, donc je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Mais je ne sais pas vraiment la portée de mon drone... Euh, je le sais théoriquement, mais je suis pas très sûr parce que si c'est une antenne que j'ai bricolée. Bah, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, on vole. Vous allez avoir l'occasion de voir mes joystick un peu, comment je bouge en même temps que je filme à la caméra. Ça peut être plutôt cool. Donc euh, quoi dire Allez, on s'envole Oh, long je vais essayer de faire un peu plus de long range bon j'ai fait un, un peu plus fort que moi aussi je fais un petit peu de, de proxy un peu de rater et ya j'adore faire ça, ça. c'est vraiment une drogue ce putain de drone on fait un petit tour dans ma forêt allez on fait un petit tour dans mon chemin de long range un tout petit peu ce que j'aime bien enfoncer là et on va venir s'enfoncer dans ce magnifique trou ce magnifique orifice Et voilà Petit power loop aussi au passage. Bonjour maman Je connais pas du tout par là. Ah, je vous fais visiter au oui, passage. En tout cas, c'est super dur de parler et de, de piloter en même temps. Hein. Faut pas se le cacher. On va essayer de passer dans un endroit un petit peu exigu. J'ai l'impression que cette blasphème est un peu ramolote. Voilà un petit endroit exiguï. 30 secondes. Moi je suis pas trop figure, je suis plus euh, parcourir. C'est mieux de début de s'entraîner à piloter, savoir placer son drone en quelque sorte. 6. Un petit peu 5, en loop, ici, on peut essayer 4, de le placer. 3, 2. Mmh, ça Final Petit un petit... Un sur des On se faisait un petit tout and go pour finir cette session. Bon voilà, il n'y a pas grand chose, j'ai du mal à parler, hein. laissez-moi là. La... Oh là là, non, ça n'a pas marché. Et c'est le crash Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a le mode Copa, c'est ce le mode Turtle, pour ceux qui vous allez plus comprendre. C'est-à-dire qu'on peut faire pivoter son drone. On, a juste, on fait déclencher juste de deux moteurs, ce qui permet de pouvoir le faire pivoter le drone sans aller le chercher comme un gros tocard s'il est hyper loin. Donc voilà. Ma vidéo n'a pas de sens, mais voilà. C'était juste pour vous filmer un de mes vols et tout, je m'entraîne pas à grand chose en particulier. Et voilà. Bon, maintenant, il faut que je revienne un petit peu parce que la batterie va être... Euh, voilà. Bon voilà, petit air vlog, mon premier petit air vlog, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez bien le principe. Pour être honnête avec vous, je pense que j'en ferai de plus en plus à part de ma chaîne et puis euh, tout ce qui est vidéo moto. Parce que bien entendu, je vais continuer les vidéos de moto, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Mais je pense que je vous ferai des petits air vlog assez souvent, au moins une fois par mois. Donc j'espère qu'il y en a certains que ça va leur plaire, pour tous ceux que ça ne va pas plaire, bah, j'espère que vous resterez et vous attendrez tout ce qui est vidéo de moto car elles vont arriver. Là d'ailleurs aujourd'hui on est dimanche, il y en a une nouvelle vidéo qui sort mercredi après tellement d'attentes. Je crois que ça fait deux mois que j'ai pas fait de nouvelles vidéos à part la vidéo d'FPB que j'avais fait la fois précédente. Bon voilà, si vous avez des questions sur le drone, mais aussi sur la moto, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, franchement, le FPV, ça me bottait bien de vous faire plusieurs vidéos. Et voilà. En tout cas, je kiffe cette nouvelle discipline. C'est vraiment cool d'avoir une... une... Nouvelles choses à découvrir, à, à découvrir et peut-être partager avec vous pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo. Et bien entendu, c'est Stéphane Couchou qui a eu l'idée. Il va dire que j'ai pompé, etc., etc. Mais bon, il sait très bien. Tu le sais Stéphane Couchou. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur.